Découvrez les nouveautés de Parallels Desktop 18 pour Mac. Parallels Desktop intègre de manière fluide le système d'exploitation Windows sur votre Mac et comporte plus de 20 nouvelles fonctionnalités et améliorations. Visitez parallels.com/desktop pour en savoir plus.